En tant que représentant des métiers RH ou formation, il est tout à fait possible que vous éprouviez le sentiment de devoir faire plus et mieux qu'avant, mais avec moins de moyens. Alors vu sous cet angle, je reconnais que la situation est peu enthousiasmante, faire plus avec moins est rarement sujet d'enchantement. Maintenant, on peut aussi voir les choses sous l'angle des opportunités à saisir et à construire dans ce cadre de contraintes qui constitue la nouvelle normalité d'aujourd'hui. La première opportunité elle consiste à réinterroger l'offre interne de formation pour un meilleur rapport coût-efficacité. Dit autrement, voilà l'opportunité de redonner ces lettres de noblesse à la formation en en faisant un objet à part entière de compétitivité. Alors quand on dit réinterroger l'offre, hein, il s'agit de réaliser un diagnostic, ce que nous on appelle un learning scan, qui consiste à diagnostiquer l'offre existante afin d'aboutir à une refonte qui vient bouger les lignes sous trois angles. Le premier angle, hein, c'est d'aboutir à des offres plus compactes, le deuxième angle, c'est de renforcer des dispositifs multimodaux. Et le troisième angle, c'est l'individualisation des parcours. Toutes ces actions combinées de re-engineering participent d'une meilleure lisibilité des offres, à une meilleure efficacité des apprentissages, une meilleure satisfaction utilisateur et bien sûr une optimisation des coûts, avec une baisse des coûts par participant et une baisse des coûts de gestion administrative. La deuxième opportunité, eh bien, elle porte sur l'externalisation des prestations logistiques, gestion et planification des sessions, inscription, gestion des salles, tout cela pour flexibiliser les charges de gestion logistique, sans oublier bien sûr les espaces clients dématérialisés qui vous permettent de fluidifier la gestion administrative de vos formations. Optimiser l'investissement formation, voilà un beau défi, et c'est ce défi que nous vous proposons de relever ensemble.